Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside, qui sera aussi le dernier de l'année. Depuis l'introduction du minage en 3.2, il n'y a eu aucun changement. Cela va changer en 3.8 grâce à l'ajout du tout nouveau vaisseau de chez Argo, le Moll, qui sera directement disponible en jeu d'ici la fin de l'année. Le Moll est le premier vaisseau d'extraction multijoueur. Il doit son design aux précédents concepts de chez Argo, qui ont permis de sublimer son côté industriel. Il a la particularité de posséder beaucoup d'animations notamment lors du déploiement de ses bras de minage ou de la rotation de ses réacteurs, permettant la sortie du train d'atterrissage. L'intérieur est séparé en deux niveaux, permettant d'accéder à toutes les parties du vaisseau aisément. Le cockpit comprend deux places pour le pilote et le copilote, vous permettant en cas de besoin d'avoir jusqu'à cinq sièges utilisables. Les bras latéraux, accessibles depuis l'intérieur, se déploient pour vous permettre de miner sur une très large zone. Ou alors, vous pourrez combiner les trois rayons lorsque vous souhaitez vous attaquer à des roches plus denses. Comme il a été pensé pour être fly ready dès le départ, son développement était très rapide, puisque les développeurs n'ont pas eu à le laisser de côté, causant inévitablement des difficultés à la reprise. Mais le mode ne vient pas seul, car son ajout était l'occasion pour les développeurs d'étoffer le gameplay, en ajoutant 5 nouveaux lasers de minage permettant de varier les approches. Si les développeurs ont attendu aussi longtemps avant d'améliorer ce gameplay, c'est parce que malheureusement, juste après la première version du minage, les équipes ont été redispatchées sur d'autres systèmes, qui étaient alors prioritaires. Et même si le gameplay était intéressant, il manquait malheureusement de profondeur, d'où l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Elles pourront s'étendre plus tard à de nouveaux composants, de nouveaux vaisseaux ou de nouveaux lasers. Pour l'or, les 5 nouveaux lasers de taille 1 seront tous adaptables sur le prospector. Le Mole, lui, possèdera des têtes de taille 2. Grâce à ces nouveautés, vous pourrez choisir de miner plus vite, mais cela sera plus dangereux, ou plus doucement de manière plus sûre. En conséquent, les développeurs ont dû rééquilibrer les astéroïdes, par exemple, si un astéroïde a une résistance supérieure à 20%, vous devrez peut-être utiliser un laser plus puissant ou travailler en groupe. Tous ces changements vont laisser plus de possibilités aux joueurs et rendre le métier de mineur beaucoup plus intéressant. C'était le tout dernier insight de 2019. Cette année passée en votre compagnie a été la plus belle des expériences. Nous avons affronté les tréfonds du PTU et nous sommes allés jusqu'à la CitizenCon grâce à vous et à votre soutien défectible Et je sais que 2020 sera encore une plus belle aventure. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la dernière vidéo de la chaîne. Après ça, je prendrai deux petites semaines de vacances et sur ce, je vous laisse avec un petit récapitulatif de l'année concoctée par Jared. Merci à tous et bisous des étoiles This is gonna take a while, isn't it? Uh, how many segments do we do this 120. year? 120. 120. Justin, uh, double time it, please. How much longer at this rate? Five minutes? Ugh. Let's, uh, let's go quadruple time and skip a few, like the bartender ones. <sighs> For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Happy holidays and we'll see you next year.